Bienvenue dans ma caravane, je suis désolée d'avoir autant tardé à sortir cette nouvelle vidéo mais je suis en plein dans les dossiers, des nouvelles formations, tout ça, tout ça... Donc pardon. Voilà. Aujourd'hui une vidéo qui m'a été demandée à de nombreuses reprises, à savoir... Les mesures en ABA. Ou comment te taper toute une scolarité littéraire pour finalement atterrir le nez dans les maths. Beaucoup d'éducateurs, avant de faire de l'ABA, j'avais l'habitude d'écrire beaucoup dans mon travail. J'étayais mon avis sur les situations, j'excellais dans l'art de la réunionnite. Parler pour ne rien dire. Mais ça, c'était avant. Puis un jour, je suis arrivée dans un établissement ABA. Et la première chose dont on m'a parlé, c'est de donner. Pas donner euh, genre tu donnes. Je te, donne, ou je te donne. Des données, des datas du mesurable, de l'évaluable, du quantifiable. What else? Alors sur le moment, comment dire Mais bon voilà, il a bien fallu s'y mettre. Comme tu sais, en ABA, on travaille sur des comportements. Mais pour savoir si notre intervention fonctionne, il nous faut bien des critères d'évaluation. Pour commencer, on va d'abord définir le comportement que l'on souhaite voir modifier. On va le décrire précisément pour pouvoir le mesurer et le quantifier. Oui, parce qu'on veut éviter la subjectivité. On veut du factuel. Parce que admettons, tu travailles sur un comportement et tu utilises le même programme depuis des lustres et aucun changement n'a lieu. Mais genre euh, aucun quoi. Je peux plus. Je suis à bout. Bon bah, c'est peut-être que le programme n'est pas tout à fait adapté. Déduction logique. Et là, avoir des mesures précises va t'aider à détecter rapidement s'il y a des modifications à faire ou s'il faut carrément réévaluer la pertinence du programme. Est-ce qu'un changement te conviendrait On a peur du changement. Nous, on parle de programme, mais on pourrait dire de projet, d'objectifs. On mesure quand Au tout début, pour définir le niveau, je mets vraiment des guillemets, le niveau du comportement que l'on veut travailler. C'est ce que l'on appelle... La ligne de base. Ensuite, on va mesurer tout au long de l'intervention pour savoir si le comportement change et quand il change. Alors, si tu es néophyte, tu auras peut-être cette petite minute de solitude au moment où tu vas t'imaginer mesurer le comportement. Mesurer le comportement... C'est bon les gars il fait 12 cm Bon, vous allez voir, il est important de savoir ce que l'on va mesurer précisément dès le départ. Car beaucoup de dimensions sont mesurables. Un comportement a trois propriétés fondamentales. La répétabilité, l'étendue temporelle et le locus temporel. La répétabilité, grossièrement, c'est l'apparition du comportement. C'est-à-dire côté le nombre de fois où le comportement apparaît. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit, on me voit plus. Prenons un exemple vous savez que j'adore les exemples. Ton meilleur ami a une fâcheuse tendance à faire des blagues en soirée. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis une heure, ça n'arrête pas. Bien relu quoi. Appelons-le Gérard. Parce que j'aime bien ce prénom. <rire> Rien que de le dire, ça me fait marrer. Comme Gérard ne fait que des blagues moisies, on part du principe que tu voudrais juste qu'il arrête de faire des blagues. Tout court. Donc ça, c'est le comportement que tu veux mesurer. Tu vas compter le nombre de fois où Gégé fait des blagues. Ah bah oui mais bon, si Gégé vient prendre le café, tes données seront pas du tout les mêmes que si GG vient passer la soirée. Et encore moins s'il si reste dormir à la maison parce qu'il y a le couvre-feu à 18h ou 19h. Donc pour avoir des données plus représentatives, on peut chercher à mesurer la fréquence. C'est le nombre de réponses par unité de temps. Ça peut être de comptabiliser le nombre de blagues qu'il fait par heure. Pour ça, tu ressors tes cours de lycée, un petit produit en croix et hop là le tour est joué produit en croix c'est tu multiplies en faisant la croix s'il fait 15 blagues en 2h30 ça nous fait 15 divisé par 2,5 soit un taux de 6 blagues par heure pas mal jusque là ok mais s'il en fait 15 très courtes dans la soirée, ça n'a pas le même impact sur l'ambiance que s'il en fait 8 très longues. C'est pourquoi on peut chercher à mesurer aussi l'étendue temporelle, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le comportement se produit. Soit on peut mesurer la durée totale pendant laquelle GG fait ses blagues moisies durant la soirée, soit la durée de chaque occurrence, c'est-à-dire la durée de chaque blague. Mais on peut aussi utiliser des mesures basées sur le locus temporel, comme par exemple la latence. Ce serait le temps Camille GG avant de nous sortir une blague. Parce qu'à priori, s'il ne peut pas du tout se retenir, il y a quand même du boulot. Hein. Admettons, il déboule à la soirée, tu ouvres la porte et tu n'as même pas eu le temps de dire bonjour qu'il t'en sort une. Bon bah c'est une latence très courte. Donc tu as compris, la latence s'exprime en unité de temps. En minutes, en secondes. Mais ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est d'avoir des informations, des données, sur le temps que Gégé peut passer sans faire de blague. Parce que s'il en fait une et qu'après on n'en a pas du tout de la soirée, tu comprendras que c'est pas la même que s'il en fait une toutes les deux minutes. Donc toujours dans le locus temporel, on a ce que l'on appelle le temps inter-réponse. Ici, ce serait le temps écoulé entre deux blagues de Gérard. On peut dire que plus le temps est long, plus ça t'arrange. Plus le temps est court, plus il faut en l'air ta soirée, quoi. Parce que ces blagues sont moisies, je le rappelle. En ABA, on utilise aussi beaucoup les mesures dérivées, comme les pourcentages. Par exemple, sur toute une soirée de 4 heures, s'il a fait des blagues pendant 1h30, cela représenterait plus de 37% de la soirée, ce qui est déjà pas mal. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Ou même, on pourrait calculer le pourcentage d'intervention de GG, son pourcentage de blagues sur le nombre de fois où il prend la parole. Tiens Quoi wow. Je me fais chier Bref, tout ça pour te montrer qu'il y a beaucoup de dimensions mesurables autour d'un même comportement. Et c'est en amont que l'on détermine ce que l'on va mesurer et comment on va le mesurer. En pratique, ça donne quoi Alors, pour faire simple et bref, Merci. pour commencer, tu as compris que le comportement devait être clairement défini. Il va te falloir être très attentif et développer une bonne capacité d'observation objective pour pouvoir quantifier. Donc tu vas commencer par mesurer ce que l'on appelle la ligne de base. En gros, c'est mesurer le comportement avant de mettre quoi que ce soit en place. On va dire que ça te permet de faire un avant-après. Donc pendant la ligne de base, tu ne mets aucune intervention en place. Car tu cherches juste à avoir des données sur le comportement de base. En fonction de ce que tu cherches à mesurer, la ligne de base peut se faire sur 3, 4, 5, 6 sessions, admettons, environ. Il n'y a pas de règles très précises. Ensuite, on met le programme en place. Et là, bah, bien sûr, tu mesures le comportement de la même manière. Comparer ces nouvelles données à la ligne de base te permettra de savoir rapidement si le programme est adapté ou pas. D'où l'importance des mesures. ABA. Côté outils, pour moi, des indispensables sont la grille d'évaluation où tu pourras noter facilement si le critère est atteint ou pas. Là, ça peut être très binaire, hein. oui/non, 1 euh, si le critère est atteint, 0 s'il ne l'est pas. Quand on va mesurer des occurrences, par contre, on va peut-être préférer les clickers parce que ce sera plus simple à utiliser. Perso, j'utilise cela que j'accroche à ma ceinture. Ben après, il existe aussi des clickers que l'on pose directement sur le doigt et on clique pas. Et enfin, dernier outil indispensable, le chronomètre. Donc, euh, soit tu as un chrono de compète, hein, euh, comme les coureurs, euh, les sportifs et tout, soit tu peux trouver des, euh, des montres d'hécathlon qui sont super et qui font très bien le job, avec en plus un timer intégré. Tu sais, le timer, c'est le décompte. Après, si tu es euh, équipé avec juste ce que tu as sous la main, normalement, ton téléphone marche très bien aussi. Hein. Du moment que c'est un chronomètre, j'ai envie de te dire, euh chronomètre quoi c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si oui n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un petit commentaire qui fait plaisir à vous abonner à la chaîne ou encore au mieux à participer sur tipeee pour soutenir la chaîne l'éduc j'essaye de revenir tout vite avec un nouveau format un haut livre où je vous montrerai quelques bouquins pour découvrir ou approfondir l'ABA mais en attendant bonne route